Bonjour, bienvenue dans ce quatrième cours sur le réseau et routage. Ce cours va concerner la troisième couche. Donc je rappelle que la première couche concernait le support physique des 0 et de 1 sur la ligne. La deuxième couche avait pour but de détecter et éventuellement de corriger les erreurs. et Son second rôle était également d'adresser sur le lien local. Donc La deuxième couche était la couche liaison. Désormais, nous allons travailler sur la couche routage. Alors, la couche routage, en fait, elle a pour objectif de créer ce qu'on appelle des liens virtuels entre toutes les machines d'un réseau, du réseau. Le lien virtuel, c'est un ensemble de retransmissions. Donc, vous allez, en fait, faire ici un ensemble de retransmissions sur des liens réels pour simuler ce lien virtuel. Donc, on fait appel pour cela aux couches liaison. Il y en a potentiellement plusieurs sur des différentes machines et aux couches physiques. Alors, deux choses. Il faut pouvoir déjà adresser de manière globale les machines. C'est le premier point. Et ensuite, on va devoir faire ce qu'on appelle du routage entre machines. Lorsqu'un choix entre plusieurs liens vers différentes machines de destination apparaît, ou même plusieurs liens vers la même machine, il va falloir faire des choix. Un exemple, c'est l'adressage de l'OSI, le NSAP, où on voit qu'il y a une hiérarchie. Alors, je ne vais pas détailler en totalité ce, cet adressage, mais on voit qu'il y a une hiérarchie qui commence par d'abord un adressage dit global, donc on a GDP, une Global Domain Part, et puis ensuite un raffinement vers quelque chose qui est beaucoup plus précis. Alors on peut consulter les RFC pour un petit peu le fonctionnement de cet adressage, mais vous pouvez faire également une analogie avec le téléphone, les anciens numéros de téléphone, qui indiquaient d'abord un identifiant de fournisseur d'accès, ensuite une région d'appel, et enfin vous avez un numéro qui, à l'intérieur de la région, pouvait éventuellement être de plus en plus spécifique. Comment est structuré notre réseau Tout d'abord, il faut savoir que les machines des utilisateurs X et Y ici, sont finalement des nœuds du réseau. Elles sont équivalentes à A ou G, par exemple. Donc elles sont confondues, elles font partie intégrante du réseau. Les nœuds qui sont des nœuds internes sont ce qu'on appelle des routeurs. Ce sont des machines comme les autres, mais elles ont un rôle particulier, c'est qu'elles sont censées router les paquets qui ne leur sont pas destinés. Par exemple, si B reçoit un paquet venant de A à destination de G, elle n'est pas censée le jeter mais le transmettre à la meilleure liaison qu'elle trouve, par exemple la liaison BD, pour ensuite le laisser en charge par la machine D, par le poste D. Donc ici, j'insiste sur un point, les hôtes du réseau, X et Y, c'est vraiment des nœuds du réseau confondus. La seule différence qu'on peut voir, c'est que certains nœuds ne routent pas les paquets qui ne sont pas euh, les leurs. Donc par conséquent, ils les jettent. Alors derrière ça, il faut établir un mécanisme de relais d'information. donc là vous avez un exemple avec trois liaisons, SLIP, Ethernet et Wi-Fi, et sur ces trois liaisons, la couche réseau va avoir pour rôle d'acheminer, via des buffers, qui sont représentés ici en blanc, d'acheminer les paquets de la liaison par exemple l'inséré vers la diffusion en Wi-Fi. Alors pour ça, dans ces buffers, il y a un temps moyen de traversée de ces files d'attente, de ces buffers, qui est donné par ce temps moyen calculé avec la taille moyenne d'un paquet, en bits par quoi, je vous laisse compter, par paquet, Ici, l'AEC, c'est le débit sur temps de la ligne, c'est bits par seconde. Et lambda, c'est la quantité moyenne de paquets qui rentrent chaque seconde. Donc là, c'est une loi de poisson a priori. Donc on imagine qu'il y a des paquets qui rentrent à certains moments. Et on peut calculer le temps moyen de traverser. Alors il y a des tas de théories sur les files d'attente. Celle-ci, c'est la plus simple, MM1, où on a les entrées et les sorties, finalement, et la représentation qui est derrière. On distingue deux types de routage. Il existe le routage non connecté, qui est celui qu'on fait en général sur IP, versus le routage connecté. Alors pour le routage avec connexion, on doit initialiser et connaître directement euh, l'adresse du destinataire à l'initialisation. On va séquencer les paquets et tout ce qui est contrôle d'erreurs et de flux sera à la charge du réseau, c'est-à-dire que c'est le réseau qui va se charger de réserver des buffers, de garantir que le débit demandé est suffisant. Et on va bien entendu négocier justement pour cela. Ensuite, on aura un débit qui sera normalement garanti entre l'émetteur et le destinataire pendant un certain laps de temps, qui sera le temps de la connexion. Sans connexion, il euh, n'y a pas d'initialisation, tout est à la charge finalement des utilisateurs. Donc même le séquencement des paquets, à cause des routes potentiellement différentes ou du changement de route, pourrait ne pas être garanti. Donc on n'utilise pas nécessairement les mêmes chemins et par conséquent, les paquets peuvent ne peuvent pas arriver dans le même ordre. C'est le cas ici du réseau IP. Je rappelle ici le fonctionnement des tables de routage. Il s'agit d'une version simplifiée. Donc, Vous avez pour une ou plusieurs destinations une liaison qui doit être utilisée. Donc par exemple, la machine 3 doit router les paquets à destination de 1, 2 ou 4 sur le lien LC. Alors là, on peut remarquer qu'on ignore la machine 5 qui est un nœud interne du réseau qui n'est pas censé être routé. Dans certains cas, on peut effectivement éviter d'indiquer les nœuds internes. La machine 3 également va router les paquets à destination des machines associées au bus sur le lien finalement LE. On voit ici effectivement les machines 5 et 8 sont des équipements internes. La machine 3 est également un équipement interne du réseau. Donc l'idéal ici, c'est d'avoir une table de routage dite compacte. Plutôt que d'avoir à chaque fois une destination, une liaison, ce qui représenterait un volume conséquent, il vaut mieux avoir des tables plus compactes, les compacter, en associant une liste de destinations sur une liaison. Donc il faut essayer de construire en général une hiérarchie au niveau de ces tables. On va arriver à la question philosophique, comment construire des tables de routage, et qui va le faire, quand et comment. Tout d'abord, regardons un petit peu ce que l'on souhaite avoir au niveau des propriétés souhaitées, sur un algorithme de routage. On veut qu'il soit d'abord exact, qu'il renvoie à la bonne destination. Il faut qu'il soit simple, en ce sens qu'il soit compris de la même manière de tous. Par exemple, Microsoft doit avoir la même implémentation que les autres sur son algorithme de routage. Il faut que face aux mises à jour et aux défaillances, il soit robuste, qu'on puisse garantir le bon fonctionnement de notre algorithme. Il faut également qu'il soit stable. Par exemple, si vous lancez une mise à jour, il ne faut pas qu'à un moment donné, votre algorithme choisisse le chemin A, puis le chemin B, puis revienne sur le chemin A, ainsi de suite, pendant un certain laps de temps. Les deux derniers points sont des points qui sont contradictoires. La justice et l'optimisation. Donc justice, c'est répartir équitablement la bande passante entre les usagers. Et optimiser veut dire tout simplement il faut que vous arriviez à traverser rapidement, avoir un flux rapide. Et pour autant, ici, vous risquez d'avoir une justice non équitable vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Alors, tout d'abord, sur notre graphe, nous allons établir des calculs des liaisons et des arcs. Nous allons donner des pondérations aux liaisons et aux arcs. Alors, évidemment, ce seront des coûts positifs. La plupart du temps, on va utiliser par exemple la latence, le temps traversé du lien, pour indiquer une valeur. Mais vous pouvez également y intégrer une valeur qui est inversement proportionnelle au débit. Plus le débit est grand, plus votre coût doit être faible, finalement. On peut y inclure la variation de débit et la charge également. On trouve des liens avec 5 métriques, jusqu'à 5 métriques. Et à partir de cette pondération, vous allez essayer de calculer le chemin de coût minimum entre, par exemple, la machine X et la machine Y. Alors, comment calculer ce chemin minimum Tout d'abord, vous allez établir le principe de Dijkstra, qui est classique. Prenons, par exemple, le nœud G. Vous avez trois liens, et sur chacun des trois liens, vous avez une pondération. Je prends un exemple. IG vaut 1, E, G et FG valent 3. Par conséquent, le chemin de I par G est forcément de coût minimum. Pourquoi Eh bien, si I avait un raccourci en passant soit par E, soit par F, alors dans ce cas-là, ce raccourci serait au moins 2, 3. Par conséquent, ça ne serait pas un raccourci. Donc le chemin IG est forcément de coût minimum puisque c'est le plus petit des trois arcs qui est donné pour aller vers G. Et on va dérouler cet algorithme au fur et à mesure, en rajoutant progressivement des nœuds, par exemple ici, on va rajouter le nœud DI, on va considérer également les nœuds BE, DE et CF, et on va se rendre compte qu'ici, tous les autres nœuds sont de coût supérieur à 3. Sauf le lien DI qui, indirectement, va vous donner un chemin de D vers G qui est de 3. Donc désormais, vous avez tous les chemins de coût minimum qui valent ici jusqu'à 3. Et progressivement, vous allez intégrer vos arcs jusqu'à ce que vous trouviez le plus court chemin entre non seulement la machine X et la machine Y, mais également tous les nœuds du réseau et votre machine Y ici. Il s'agit de l'arbre collecteur de G, que vous pouvez voir comme l'arbre des plus courts chemins vous permettant d'arriver à G, qu'on peut considérer équivalent à Y ici. Comment maintenir l'état des tables de routage quand il y a des changements Alors Tout d'abord, on va partir d'un réseau qui est stable. Tous les nœuds du réseau peuvent utiliser une propriété décentralisée. On va utiliser G comme la machine qui va gérer le réseau et calculer l'étape de routage pour tous. Toutes les machines vont leur faire remonter leurs liens. Par exemple, A va envoyer ses liens. Alors tout d'abord à B pour les transmettre, ensuite vers G. H va également envoyer son ensemble de liens vers B parce que c'était jusqu'à présent le plus court chemin pour aller à G. Et B va faire la même chose. Va retransmettre les deux liens, les ensembles de liens envoyé par A et par H, mais également les siens. Donc, elle va envoyer trois tables d'informations, qui ne sont pas encore des tables de routage, c'est simplement des tables d'informations de liens qui vont remonter au fur et à mesure jusqu'à la machine G. Une fois que G aura la totalité des informations des nœuds du réseau, il sera donc capable de calculer les tables de routage et ensuite de renvoyer l'information à l'ensemble des nœuds. Donc ici, par exemple, ce mécanisme-là, il peut être manuel ou automatique, à certains moments centralisé. C'est ce qu'on vient de présenter. Mais on verra qu'il y a également des possibilités de faire du décentralisé. Alors, les décisions, ça peut être des décisions humaines, effectivement. On verra un petit peu ça par la suite. On a la possibilité d'établir du routage dit multi chemins. Donc, en fait, la première solution, c'est d'avoir des liaisons de substitution en cas de panne de certaines machines nœuds ou en cas de perturbation de certaines liaisons. Donc, en fait, vous allez avoir une pondération qui va apparaître, qui va indiquer finalement ici la probabilité d'utiliser le lien pour atteindre une machine cible. Donc vous avez ce poids qui apparaîtra. Et donc pour atteindre la machine B par exemple ici, vous allez utiliser le lien vers B avec une probabilité de 95, mais vous pouvez utiliser le lien vers C avec une probabilité de 0,5. Donc je rappelle que la couche réseau doit avoir pour rôle de gérer les différentes liaisons. Ici vous voyez des buffers d'émission sur ces différents liens, vous avez quatre liens. Et la couche réseau va avoir pour rôle de gérer ces quatre liens en remplissant plus ou moins les buffers d'émission, de manière à pouvoir envoyer l'information au destinataire ou au destinataire au pluriel. Alors Un premier principe assez général, c'est l'algorithme de routage par inondation. On va utiliser le routage par inondation pour déjà découvrir la topologie du réseau, et ensuite avoir éventuellement des informations supplémentaires sur les liens associés. Alors tout d'abord, on va partir de la machine S, elle va envoyer des paquets sur ces différents liens, demander aux autres nœuds de retransmettre ces mêmes paquets. Donc S, c'est la source, elle envoie des paquets, elle va les transmettre aux quatre liens, et ces quatre liens vont à nouveau retransmettre l'information, à l'étape 1, en retransmettant le paquet original. Et ceci va être fait un certain nombre de fois. Jusqu'à ce que finalement, on couvre l'ensemble des machines du réseau et on atteigne la machine D. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qui est robuste, c'est-à-dire que s'il y a un lien, on atteindra la destination. Par contre, en termes d'efficacité, c'est quelque chose qui n'est particulièrement pas efficace. Donc le premier point, c'est déjà des paquets peuvent circuler indéfiniment. Donc on peut limiter le processus par exemple en indiquant un compteur de durée de vie, un TTL, ou un nombre de sauts si vous préférez. Donc on va mettre un compteur qui va se décrémenter. Et lorsqu'il arrivera de la valeur 1 à la valeur 0 par exemple, comme c'est le cas en NIP, eh bien, vous aurez la destruction du paquet. Alors on peut essayer éventuellement d'éviter de renvoyer sur les liens d'arrivée. La seule chose, c'est que le lien d'arrivée, vous pouvez avoir plusieurs liens d'arrivée en même temps. Donc, il faudra mémoriser les liens par lesquels arrive votre paquet, ce qui demande un premier point de mémoire. Une deuxième optimisation, c'est d'attendre et de ne pas envoyer immédiatement. C'est-à-dire, que vous mettez par exemple 10 secondes d'attente. Vous attendez que tous vos liens d'arrivée aient finalement convergé au bout de deux sauts, trois sauts. Et ensuite, vous allez pouvoir renvoyer vers les liens qui n'ont pas été utilisés. Alors, ça, c'est une hypothèse déraisonnable. Pourquoi Parce qu'il vous faut de la mémoire, tout simplement. Si vous devez conserver tous les paquets reçus en inondation, c'est extrêmement compliqué vous allez garder finalement toutes les informations, et ça deviendra extrêmement coûteux en mémoire. Donc il vaut mieux, pour chacun des nœuds sources, là tous les nœuds du réseau peuvent être des sources, garder finalement une sorte de timestamp. Un timestamp, c'est une référence d'horloge, donc un temps. Mais comme les horloges ne sont pas nécessairement synchronisées, il vaut mieux que vous gardiez par machine la date du dernier paquet tel qu'il vous a été indiqué dans l'heure du paquet envoyé. C'est-à-dire que c'est l'heure de la machine de départ qui est indiquée. Par conséquent, si un paquet plus récent vous arrive, vous savez qu'il est plus récent du point de vue de la machine S que le paquet précédent. Donc finalement, c'est un compteur qui va être calculé et ça va vous permettre de remettre à jour cette valeur-là au fur et à mesure. Et éviter ainsi que l'inondation ne soit retransmise sur des liens potentiellement déjà vus ou des paquets précédemment envoyés pour lesquels vous n'avez qu'une information qui est désormais obsolète. Alors ce principe d'innotation est assez régulièrement euh, observé. On l'utilise en tout cas pour découvrir les routes, on le verra par la suite sur les routages à vecteurs de distance. Et il va être utilisé également pour le routage à état de lien, on va en reparler juste après, pour échanger sur les liens directs par inondation. Alors en fait, il existe deux familles pour réaliser du routage distribué, plus exactement pour mettre à jour les tables via un algorithme de routage distribué. Alors, je vais parler tout d'abord du routage à vecteurs de distance. Qui est l'algorithme de bellman ford que vous avez déjà vu, mais qui est distribué sur le réseau. Donc, la première idée, c'est d'échanger ces tables de routage partielles avec ses voisins. Et ensuite, vous allez recalculer vos routes en fonction des tables reçues par vos voisins. Alors, je vais partir sur un exemple. Donc, vous avez un graphe ici, pondéré. Et toutes les machines, la théorie ici, c'est que toutes les machines connaissent les autres nœuds. Ce n'est pas toujours vrai. On peut supposer qu'elles ne connaissent qu'elles-mêmes. Et donc, de ce fait, elles ont uniquement une valeur de pondération qui est à zéro pour elles-mêmes. Elles ne connaissent même pas leurs voisins ici. Donc on suppose à l'étape 0 que vous ne connaissez pas vos voisins. A, il sait juste qu'il a une distance zéro de lui-même. Et ensuite, vous allez échanger vos tables avec vos voisins. Par exemple, A va échanger avec B et avec D sa table de routage. Par conséquent, lors de la première étape, il va découvrir ses voisins. Non seulement il découvrira ses voisins, mais en plus, il va découvrir la pondération qu'il a avec ses voisins directs. Donc, il a le coût des liens. C'est souvent d'ailleurs cette étape qui est celle qui permet des fois d'estimer la valeur du lien par un aller-retour, dans certains cas. Donc, à l'étape 1, vous avez découvert vos voisins et en plus, vous avez une valeur de pondération avec vos voisins. Par exemple, vous savez au niveau de A que vous avez un coût avec B qui est de 1 et avec D qui est de 3. Donc, on va supposer ici que les échanges se font de fa façon synchrone pour simplifier l'algorithme. Donc, vous savez que vous pouvez router vos paquets à destination de B via le lien AB au niveau de A, et ensuite vous pouvez router vos paquets sur le lien AD avec un coût quand même de 3 au niveau du lien AD. On va relancer cette étape une seconde fois. Donc Je vais illustrer un petit peu le fonctionnement. A, B et D vont échanger leur table de routage. Plutôt B et D vont renvoyer les tables de routage vers A. Alors que se passe-t-il Finalement, si vous recevez la table de B, vous allez découvrir les voisins directs de B. Je vous rappelle que B connaît C et D. Et pour D, vous allez connaître également F et G au niveau de A. Pourquoi Parce que D actuellement a comme valeur dans sa table de routage un lien vers F et un lien vers G. Par conséquent, vous allez découvrir les voisins de vos voisins. Mais mieux encore, vous allez pouvoir recalculer de nouveaux coûts à partir des tables qu'on vous a envoyées. Si B vous dit qu'il est a une distance de D via le lien BD, que vous ne connaissez pas forcément, mais en tout cas qu'il a une distance de 1 par rapport à D, et eh bien A va pouvoir se rendre compte que finalement en passant par B, il est désormais à une distance qui n'est pas de 3 comme précédemment, mais de 2. Tout simplement parce que le lien AB suivi du lien BD vous donne une distance de 2 cumulée. Donc en utilisant la table de routage qui est envoyée par B, ainsi que le coût du lien actuel qu'il a vers B, il peut se rendre compte qu'il vaut mieux atteindre D en passant par B et non pas en utilisant le lien direct. À d. On va pouvoir dérouler ces algorithmes un certain nombre de fois, cet algorithme déchange un certain nombre de fois, et il va se produire à un moment donné des stabilités sur certaines tables. pendant la table 2D par exemple, entre l'étape 2 et l'étape 3, eh bien, on n'a pas eu de changement non seulement au niveau des nœuds, on n'a pas découvert de nouveaux nœuds, mais en plus on n'a pas eu de changement au niveau des coûts, des différents coûts qui étaient calculés. Par conséquent, si lors de deux étapes successives votre table ne change pas, vous n'avez donc ni nouveau nœud auquel cas vous n'avez pas potentiellement de chemin améliorant vers les anciens, et vous n'avez également pas ici de changement de valeur. Par conséquent, il n'y a pas également de chemin améliorant permettant potentiellement par la suite d'améliorer votre calcul au fur et à mesure des sauts. Donc ici, votre table D, si pendant deux étapes elle est stable, eh bien elle sera stable tout le temps. Il n'y a pas de raison que vous ayez une amélioration par saut ensuite, découverte d'un nouveau nœud, ou des choses de ce type-ci. Et donc si pendant deux étapes vous n'avez aucun changement, ben vous n'en aurez plus par la suite, donc votre table est stable. Vous avez finalement ici un terme, ce qu'on appelle le rayon du graphe. Pendant deux sauts, vous n'avez plus de changement. Bien dans ce cas-là, votre rayon du graphe, ben finalement, il est de 2 ici. Vous avez eu deux sauts. Le deuxième saut était déjà celui qui était stable. Alors, cet algorithme, c'est celui qui est utilisé dans le Routing Information Protocol, qui est le premier, un des premiers algorithmes distribués à vecteur distance. Sur les algorithmes de routage à vecteur distance, on peut rencontrer un problème qui peut être aussi une solution d'un certain côté. C'est le problème du compte à l'infini. Alors comment se passe-t-il Imaginons que vous ayez des machines A, B, C, D qui soient sur un lien, donc avec un ensemble de liens, et vous, vous rendez compte ici que finalement A est à une distance de 0 de lui-même, il a une distance 1 de B, distance de 2 de C, etc. Imaginons désormais que le lien entre A et B casse. A se retrouve isolé du monde. Alors cependant, on peut essayer de mettre à jour les tables en essayant de trouver de nouvelles routes en relançant l'algorithme par échange de tables. Et donc B et A, qui sont les seuls à pouvoir se rendre compte que le lien a cassé, vont dire « je dois échanger mes tables avec les autres » et donc mettre à jour. Par conséquent, B va dire « je n'ai plus de chemin vers A, donne-moi une route vers A ». Et C va lui répondre « oui, pas de souci, j'ai une route vers A, elle passe par toi » paradoxe. Donc ça veut dire que si B vous envoie une information vous disant qu'il faut passer par autre chose que la route actuelle, et bien dans ce cas-là, C va se mettre en mode panique aussi et va dire je dois échanger mes tables avec mes voisins pour remettre à jour ma table de routage. Et il va faire ça de la même manière, il va indiquer que sa table n'est plus valide et D va lui dire pas de souci, j'ai également une information, elle passe par toi et désormais ta valeur est de 4. Donc au départ B souhaitait passer par C pour atteindre mais C, se rendant compte que effectivement, le lien était associé n'était plus correct, il va relancer sa table de routage pour voir si le fonctionnement est correct. Donc là, on se retrouve avec ce qu'on appelle un compte à l'infini. B est passé de 1 à 3 via C. C est passé de 2 à 4 via D. Et D s'est remis à se dire finalement, moi également, je dois changer. Et je vais passer d'un compte de 3 à 5 via l'information de C, qui elle-même n'est pas valide. Puisque désormais... D va indiquer à C qu'il doit remettre à toujours sa table de routage elle n'est plus valide non plus. Et vous voyez que tous les compteurs se remettent à augmenter. Ça s'appelle le compte à l'infini. Alors c'est à la fois un problème, parce que si on le laissait tel quel, euh, le programme n'arrêterait pas, modulo la taille d'un entier. Alors la taille d'un entier sur RIP, par exemple, bah, la valeur c'est 16. C'est-à-dire que si vous atteignez une route maximum de 16, alors ça veut dire que vous avez atteint l'infini, que vous ne pouvez plus atteindre A. Par conséquent, dans ce cas-là, vous dites qu'il n'y a plus de solution pour atteindre la machine A, ce qui est effectivement le cas ici. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer autrement On aurait pu imaginer qu'on avait un anneau, par exemple, que D et A pouvaient être joints. Et donc, à partir d'un certain temps, on aurait une convergence via la machine D, qui nous aurait dit, ah oui, j'ai un vrai chemin, mais qui passe directement sur A. Et dans ce cas-là, sur un anneau, par exemple, A, B, C, D sur un anneau, vous aurez donné l'autre lien possible pour atteindre le, le, le chemin vers A, ce qui n'est pas le cas ici, Ici, volontairement on a créé un vrai compte à l'infini et pas simplement une mise à jour des tables de routage. Donc ça c'est pour les algorithmes de routage à vecteur de distance, qui sont les algorithmes les plus simples. Ils ne demandent pas beaucoup de mémoire, puisque finalement vous stockez la table de routage et un coût, donc finalement vous n'avez pas besoin de plus que la table de routage, une simple table d'association. Mais l'inconvénient c'est qu'en termes de mise à jour, vous devez relancer la totalité d'algorithmes et pas avoir un jeu des différences puisque vous n'avez que des tables de routage et pas d'informations globales sur le réseau ici. Finalement, quand vous remontez sur A, il a simplement une table de routage avec l'ensemble des nœuds du réseau et des liens à utiliser dans ce cas-là qui sont des liens directs. Nous allons passer désormais à l'algorithme de routage à état de lien. Alors que signifie état de lien En fait, vous allez mesurer la valeur qu'on vaut liens sur le réseau c'est-à-dire qu'on est capable d'estimer régulièrement la valeur des liens AB, BC, savoir que leur coût est de 1, par exemple, qu'il peut varier dans certains cas, selon la charge, selon le, les modifications qui sont apportées sur le réseau, ou simplement la coupe de certains liens ou l'ajout de nouveaux liens. Et donc ça, c'est fait via des messages Hello réguliers. Donc on va utiliser assez régulièrement des messages Hello, des tests, qui vont simplement faire un Hello pour mesurer le runtime trip et prendre finalement la moitié. Et ensuite, on va diffuser cette information ou une information partielle, tout dépend ensuite de ce qui a été fait précédemment, vers tous les autres nœuds du réseau. Donc vous allez par exemple, au niveau de D, diffuser l'information des liens directs que vous avez, DA, DB, DF et DG. Les autres machines vont faire exactement la même chose. Elles vont vous envoyer leurs liens directs. Donc vous allez finalement au niveau de D, mais c'est valable pour tout autre nœud, obtenir la totalité des liens. Vous les gardez en mémoire, et à partir de là, vous avez moyen de calculer le plus court chemin au niveau de D. Mais comme ces liens ont été envoyés par diffusion, eh bien dans ce cas-là, tout le monde a l'ensemble de l'information et tout le monde peut calculer sa table de routage en utilisant Jigstra, par exemple, par rapport au nœud D ou tout autre nœud. Donc Jigstra, par exemple, par rapport au nœud D, va vous donner cette topologie-ci et vous indiquer l'ensemble des plus courts chemins. Et donc, vous pouvez décider au niveau de D, finalement, d'utiliser principalement le lien DB ou DF pour envoyer vers les autres nœuds. Alors cet algorithme-là, c'est un algorithme qui demande un peu plus de mémoire. Pourquoi ben En fait, vous gardez l'ensemble des liens, la topologie. Donc c'est beaucoup plus complexe que de garder l'ensemble des nœuds. Il y a plus de liens que de nœuds sur votre réseau. L'avantage qu'il a, c'est que s'il si y a des casses, il y a des mises à jour qui apparaissent, donc un lien qui casse, un lien qui est ajouté, etc., en fait, vous avez besoin de diffuser que l'information, le delta d'information. Donc le nœud qui se rend compte ou les nœuds qui se rendent compte qu'il y a un changement vont diffuser cette information en indiquant le lien AB à casser, par exemple, diffuser uniquement l'information disparition d'un lien, et par conséquent, tous les autres nœuds vont mettre à jour le table de routage. Alors, un peu plus de consommation, mais une mise à jour bien meilleure grâce à cette propriété qui est simplement, on n'envoie que le delta. Donc, j'ai terminé pour les routages vecteurs distance et état de lien. Il y a également un algorithme qui utilise des chemins pour calculer les, les, les liens. Alors, celui-ci, j'en parle pas ici. Les deux algorithmes que j'évoquais ici, c'est pour du routage interne. Ce n'est pas pour le routage externe au niveau de l'Internet. C'est uniquement pour le routage interne à l'intérieur d'un réseau ou d'un AS. On va parler juste après. En fait, on découpe le réseau Internet en régions. À l'intérieur de chaque région, on a un découpage qui est réalisé pour avoir un réseau hiérarchique et donc on va pouvoir appliquer un algorithme de routage interne et entre les régions il y aura un algorithme de routage qui sera externe qui va permettre finalement de calculer de manière globale le meilleur chemin entre les régions. Alors qui dit meilleur chemin entre les régions dit pas forcément meilleur chemin entre les nœuds à l'intérieur de cette région. Prenons un exemple. Donc ici c'est un routage hiérarchique au niveau de 2C c'est à dire que 2C, routage interne qui indique que de a 2B, de 2C de et 2D ont ces liens-ci. Et ensuite pour les régions, vous avez une politique de routage externe, qui est donnée par la région 2 ici, qui indique que finalement, pour atteindre la région 1, la région 3, la région 4, ou la région 5, vous allez passer par ces liens-ci. Effectivement, d'un point de vue simplifié, on a une table de routage qui est beaucoup plus compacte. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas toujours optimale. Je vous laisse calculer la distance de 2C vers 3B. Donc la distance de 2C vers 3B passe par 2D à cause de la table de routage, et ensuite va passer par 4G, 4H, 3D, 3B et 3C. Cependant, vous pouvez remarquer que si vous passez par 2A, 1C et 3B, et bien dans ce cas-là, votre routage aura un saut de moins. Donc je répète, la table de routage de 2B vous indique que pour atteindre la région 3, il faudrait passer par 2D. Cependant, en passant par 2A, puis 1C, puis 3B, et bien dans ce cas-là, vous atteindriez directement et avec un saut de moins à la table. Donc ce n'est pas toujours optimal, mais disons que ça donne un réseau qui est fonctionnel Là c'était pour des paquets qui étaient à destination d'un utilisateur. On peut souhaiter gérer ce qu'on appelle de la diffusion en envoyant à un ensemble d'interlocuteurs qui se sont abonnés. Donc il s'agit ici de paquets multicast, plusieurs interlocuteurs présents sur un réseau global. Alors la question c'est comment router ces paquets La première solution, la plus simple, hein, c'est d'envoyer à tout le monde en envoyant des paquets Unicast pour chacun des destinataires. Cependant, en termes de coût, c'est la plus élevée parce que pour chaque destinataire, vous allez envoyer le même paquet plusieurs fois. Donc ça n'a aucun sens. Vous pourriez envoyer un paquet Broadcast. rémis sur tous les liens, c'est l'inondation. Mais si vous n'avez que quelques abonnés et que vous inondez la totalité du réseau pour quelques abonnés, ça n'a pas de sens non plus. On peut essayer de calculer un paquet avec une liste d'adresses. C'est-à-dire qu'on connaît les adresses qui sont abonnées. Alors ça, c'est fait via IGMP connaissez ICMP. IGMP, c'est l'Internet Group Management Protocol. Je vous laisserai faire des captures éventuellement dans le cas de Wireshark, lorsque vous utilisez du multicast. Donc si vous envoyez à un moment donné un paquet à des destinations multiples, eh bien vous allez l'envoyer sur des liaisons qui sont associées à au moins une adresse de la liste derrière, dans votre table de routage. Donc si on connaît les liaisons associées à un ou plusieurs destinataires abonnés, il est assez facile effectivement de retrouver l'information à condition de connaître tous les destinataires derrière chacune des liaisons. On appelle ça le routage du chemin inverse. En fait, il est optimal pour un broadcast. Pour minimiser les coûts et le délai de transmission, vous allez utiliser les liens qui sont associés à l'arbre collecteur de la source afin finalement d'avoir un coût minimum consécutif. Donc vous allez finalement utiliser l'arbre collecteur de la source pour faire l'envoi. Cependant, peut-on calculer cet arbre collecteur de la source Dans le cas de l'état de lien, oui. C'est d'ailleurs utilisé en broadcast mais également en multicast sur multicast OSPF. Par contre, dans le cas des vecteurs distance, on a plus de mal à obtenir cette information puisqu'elle est diffuse, elle est distribuée dans l'ensemble des nœuds du réseau. Avant de parler de la congestion du réseau, je vais partir d'un exemple. Imaginez un routeur avec des flux d'entrée qui sont supérieurs aux flux de sortie qu'on peut émettre. Le débit utilisé sortant sont à un moment donné inférieurs au débit physique entrant et donc par conséquent votre routeur a tendance à saturer. Alors ça peut être également dû à une capacité de traitement CPU du nœud, les routeurs sont limités. Alors quelle est la solution qu'on peut établir Vous pouvez potentiellement pendant un certain laps de temps conserver l'information en espérant un temps meilleur, c'est-à-dire un débit plus faible en arrivée qu'en sortie. Une autre solution, si jamais le problème se produit trop longtemps, est de jeter les paquets. Alors on peut les jeter silencieusement, on peut également essayer de les jeter et de signaler en attendant, si vous ne faites rien, c'est-à-dire que du point de vue du réseau, vous allez vous retrouver dans une solution qui est dite congestionnée. Vous allez avoir une congestion et vous allez être à un moment donné obligé de détruire des paquets. Un autre problème qui se pose, c'est la latence. Si vous conservez les paquets pour un envoi futur, vous allez augmenter la latence. Par conséquent, vous savez que même en conservant les paquets, vous induirez une charge supplémentaire sur le réseau parce que ces paquets seront envoyés avec une latence et ils sont peut-être plus utiles au bout d'un certain laps de temps. Donc j'insiste sur un point, ce problème de congestion est indépendant du problème de collision sur la couche liaison. C'est vraiment un problème de la couche réseau. Alors, le cas idéal, c'est le cas où effectivement on arrive à gérer par rapport aux capacités du réseau les paquets. On peut essayer de s'approcher de ce cas idéal avec un cas acceptable, mais si vous ne faites rien, si vous ne mettez pas en place des mécanismes pour gérer la congestion, votre réseau va saturer. Par conséquent, si des tampons d'émission sont complets et remplis, et bien dans ce cas-là, vous allez créer une latence sur la totalité du réseau à cause simplement d'un nœud qui ne gère pas la congestion. Alors, comment gérer la congestion par destruction de paquets Ici, vous avez les entrées qui sont représentées par des simples buffers et les sorties sur lesquelles vous pouvez allouer des buffers. Et ces buffers peuvent être alloués par exemple à une seule sortie. Si vous vous amusez à conserver l'ensemble des paquets, une seule sortie peut très bien allouer la totalité des buffers pour l'envoi vers plusieurs destinations, mais cette sortie étant saturée, vous allez vous retrouver avec aucun buffer pour les autres liens. Par conséquent, si à un moment donné, vous êtes en train d'allouer des éléments pour vos fils de destination, vous devez conserver des tampons libres. Donc je prends un exemple ici. Il y a effectivement des résultats théoriques qui apparaissent, qui permettent de donner par rapport au nombre de sorties S un nombre maximum de tampons allouables par rapport au nombre total de tampons qui sont disponibles. Alors, Si par exemple S est égal à 2, ben 30% des tampons sont réservés à l'autre sortie. Si S est égal à 3, comme sur le dessin, en fait, 58% sont réservés aux deux autres sorties. Vous ne pouvez pas, comme c'est le cas ici, allouer la totalité des tampons pour une seule file d'attente de sortie. Alors, si à un moment donné, vous dépassez cette file d'attente, vous allez donc détruire, pour la sortie donnée, les données qui devraient normalement atteindre ces tampons d'émission. Vous n'avez plus assez de place, donc vous allez détruire ces paquets. Un autre problème, et le suivant, ça s'appelle les étreintes fatales. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginez un protocole fenêtré, et il n'y a pas de place pour recevoir les ACK au niveau de A. Tout simplement, A a alloué toutes ses sorties. Avec une seule sortie, A a alloué toutes ses sorties. Ni pour recevoir les données au niveau de B. Par conséquent, vous avez ce qu'on appelle un interblocage. Donc, a priori, c'est OK si vous gardez un peu de place pour de liaisons, mais il s'agit ici de connexions. Donc il peut y avoir plusieurs connexions. Alors combien bah, En fait, il peut y avoir plusieurs par liaison ici. Pour différents interlocuteurs derrière un lien. Alors, le problème peut être pire, en fait, il peut être réparti. C'est le problème des philosophes vus en PDS, normalement, c'est-à-dire que plusieurs interlocuteurs peuvent avoir un ensemble de liaisons bloquées à un moment donné, tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs cycles qui sont apparus au niveau des connexions. Au niveau des télécoms, on utilisait ce qu'on appelait la préallocation de tampons. On assurait une communication uniquement si on pouvait réserver un Certain nombre de tampons dans les différents intervenants de la communication, c'est-à-dire les différents routeurs qui vont être impliqués sur le chemin utilisé. Donc, il faut déjà connaître le chemin utilisé. Vous êtes en réseau connecté, vous allez préallouer vos tampons et vous allez demander autant de tampons disponibles qu'il n'en faut pour gérer la latence sur tous les nœuds du réseau. Donc, il vous faut n paquets réservés, donc n tampons réservés par nœud, ce qui est très coûteux, mais qui a un avantage, c'est que ça vous garantit que l'acheminement pourra être réalisé à ce niveau-là. Donc, on va pré-réserver du débit. Et des nœuds, des tampons pour faire la location. Donc, cette préservation, c'est ce qui arrivait dans le monde des télécoms. Il existe une autre méthode qui consistait à donner des jetons. Alors, à chaque fois qu'un paquet était envoyé, il représentait un jeton. C'est-à-dire que chaque machine disposait initialement d'un certain nombre de jetons. Et lorsque vous envoyez un paquet, vous aviez un jeton qui était perdu. Mais vous, quand vous recevez un paquet, vous le gagnez. Alors le problème, effectivement, c'est que si vous perdez des paquets, ben vous perdez des jetons. Donc il faut remettre en, en activité un certain nombre de jetons à chaque fois, en fonction des paquets perdus. Et ça n'empêche pas qu'à un moment donné, un nœud ne reçoit plus de paquets qu'il ne peut. En fait, il n'y a pas de garantie de flux. Les jetons étant finalement distribués dans le réseau, ils peuvent très bien se concentrer à un moment donné à un endroit, et donc saturer des nœuds du réseau sans avoir de garantie de flux. ici. Un dernier point avant d'arriver à la congestion, c'est le contrôle de congestion, c'est le contrôle de flux. Alors c'est un mécanisme qui va sous-exploiter la capacité des liens, parce qu'il faut simplement un mécanisme de contrôle qui mesure et donc qui réserve un débit pour le contrôle. Vous devez avoir un débit dédié si possible pour le contrôle, sinon le contrôle ne fonctionnera pas. Donc vous allez réserver peut-être 10% de votre débit pour le contrôle. Alors vous éviterez de surcharger les liaisons physiques, mais sur un trafic irrégulier, le problème c'est qu'il y a des pics, et ces pics sont difficilement prévisibles. Donc vous allez avoir du mal, même en ayant réservé, de gérer ces pics, ces phénomènes de pics qui apparaissent à certains moments, et qui donc vont pouvoir potentiellement, dans certains cas, saturer les buffers d'émission de, de vos nœuds internes. Et dans tous les cas, vous allez sous-exploiter la capacité de transport, puisque vous êtes en train de réserver une partie de votre débit à du contrôle. Un des mécanismes envisagés pour justement gérer ce contrôle de flux, ce sont les paquets d'engorgement. Donc vous allez, pour chaque ligne, calculer le taux d'occupation de cette ligne. Donc un taux d'occupation maximum et décider d'un saut d'acceptation maximum. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dire qu'à 90%, vous êtes dans la zone rouge. Donc vous pouvez le calculer avec un système où vous mesurez statistiquement si la ligne est occupée ou non par échantillon. Et vous allez faire une sorte de moyenne, alors pas une moyenne pondérée, mais une moyenne arithmétique, en utilisant un taux d'échantillonnage, qui est récurrent, mais vous voulez savoir si finalement la valeur binaire présente ou absente, F, est euh, mémorisée avec un certain taux de 0,1 par exemple. Donc A vaudrait par exemple 90 ici. Et U ancien serait le reste, l'ancienne valeur qui elle serait mémorisée précédemment. Donc vous avez une moyenne qui est finalement glissante sur un certain nombre d'échantillons. Donc vous prenez l'échantillon actuel par exemple avec si A vaut par exemple un demi F sera pris à 1,5 et U ancien sera à 1,5, mais lui-même sera un 1,5 de l'ancienne valeur plus 1,5 de la valeur précédente, et ainsi de suite. Vous avez une suite géométrique qui apparaît ici. Alors, dès qu'à un moment donné, un lien est proche de la saturation, vous allez pouvoir transmettre à la destination qui aura une saturation, c'est simple parce que c'est dans le même sens, mais vous allez essayer également de transmettre un paquet d'engorgement à la source a provoqué cette erreur potentiellement ou les sources qui ont provoqué cette erreur parce qu'il peut y en avoir plusieurs donc cette transmission va être faite dans les deux sens on espère qu'elle sera suffisamment rapide pour pouvoir au niveau de la source diminuer le débit au niveau de la destination la prévenir qu'il y aura potentiellement des pertes de paquets alors ça c'est un mécanisme qui est déjà mis en jeu ça s'appelle RED random early detection détection du congestion proche il existe différents modèles WRAID GRAID etc donc différents algos mais l'idée c'est que vous allez à un moment donné dans vos transmissions, mettre les ce qu'on appelle les ECN, les explicites congestion notification, ce sont des flags présents, les mettre à 1 pour dire qu'il y aura de la congestion qui va arriver. Par conséquent, sur du TCP, vous pouvez utiliser à la fois les ACK en retour pour pouvoir signaler à la source qu'il risque d'y avoir de la congestion. Et donc ici, les routeurs vont avoir finalement une vision sur les transmissions TCP pour pouvoir signaler la congestion éventuelle de manière à ce que la source diminue son débit, que la destination éventuellement soit prévenue et euh, diminue sa fenêtre également, de manière à pouvoir prévenir une congestion en TCP avant de la déclencher et avoir des pertes de paquets en TCP. Nous avions vu lors des séances en salle B05 qu'il y avait différentes manières d'interconnecter des réseaux. Nous avions vu le répéteur, un répéteur multibras par exemple c'est le hub. Nous avions vu également des ponts. Alors les ponts de niveau 2 sont des switches, quand vous avez plusieurs liaisons. Et enfin, on est arrivé au routeur qui atteignait la couche 3, les passerelles, les routeurs, qui justement, la passerelle est uniquement entre deux connexions, mais vous pouvez avoir quelque chose qui est beaucoup plus complexe, avec trois connexions, etc., qui sera dans ce cas-là un routeur. On peut commencer par l'interconnexion par répéteur, l'interconnexion physique. Donc vous avez besoin d'avoir quelque chose d'homogène. Le support de communication ficine doit être le même, et doit être au même débit. Donc, vous devez avoir la totalité du débit, par exemple, en 10 base T et en half duplex, par exemple, ici. Donc, c'est l'homogénéité du support de communication physique. Cependant, si vous avez ce type de communication, vous allez avoir des collisions. Donc, plus il y a de nœuds, plus il y a de répéteurs, et plus le risque de collision en fonction du nombre d'interlocuteurs est important. Donc, vous risquez effectivement un effondrement du réseau dans ces cas-là. On va passer sur quelque chose qui est de couche 2, qui est la connexion par pont. Alors, vous connaissez les switches, qui étaient des connexions par pont via Ethernet. Il est possible, en fait, selon certaines équivalences de contenu des trams en, sur les trams i3E, d'avoir des équivalences, par exemple, pour avoir un pont entre Ethernet et le Wi-Fi. Alors, il y a quelque chose, quelques éléments qui sont un peu plus subtils, c'est que, par exemple, en Ethernet par rapport au Wi-Fi, en Ethernet, vous avez l'adresse source et l'adresse destination. En Wi-Fi, vous avez également l'adresse de la borne qui peut être présente et qu'il faudra en plus rajouter. Donc, si vous créez un pont de Ethernet vers Wi-Fi, la trame ne sera pas exactement la même, mais va être assez semblable sur certains points. Il faudra rajouter d'autres éléments ou en enlever d'autres en fonction. Un autre point, il y a des éléments qu'il faut recalculer. Alors, Je ne vais pas parler en détail des fonctionnements des anneaux ici, mais plutôt vous faire noter que selon les liens que vous avez, en fait, les débits peuvent déjà changer. Donc là, il faudra avoir un débit auto-négocié. Et également, vous devez avoir finalement des tailles de trame maximales qui peuvent être différentes. Donc, De ce fait, il faudra trouver une norme qui soit commune pour, par exemple, faire un pont entre de l'Ethernet et du Wi-Fi selon ces différentes contraintes. J'arrive au niveau 3 avec l'interconnexion par passerelle. Je rappelle que la passerelle, c'est quelque chose qui atteint la couche réseau ici. donc C'est un routeur à deux interfaces ou plus. Dans le cas d'une passerelle, vous avez deux interfaces. Vous allez donc, à partir de vos différentes règles de routage, remonter la couche. 3A, 3B, qui sont les règles de routage ici. Ce sont des règles de routage. Si la première n'est pas prise, eh bien dans ce cas, vous prendrez la deuxième ou la troisième. C'est la troisième qui est appliquée. Et donc, choisir le lien vers la destination en fonction des différentes règles de routage que vous avez établies. Alors, bien entendu, les liens physiques peuvent être différents, de types différents. On peut très bien avoir, par exemple, ici, des liens totalement différents qui ne seraient pas reliables au niveau de la couche 2, comme ça a été le cas au niveau des ponts précédemment. Un problème qui se pose lorsque vous reliez par passerelle, c'est la fragmentation des paquets. Les liens peuvent supporter des tailles maximales de paquets qui sont différentes. Prenons l'exemple du Wi-Fi et prenons l'exemple d'Ethernet. On a vu précédemment qu'effectivement les tailles maximales étaient différentes. Par conséquent, quand vous passez d'un premier lien, ici noté par un sous-réseau 1, à un deuxième lien, votre paquet IP doit potentiellement être fragmenté. Un paquet IP trop gros sera nécessairement fragmenté pour passer à travers des liens de 1500 octets. Un paquet IP, par exemple, ça a une taille qui peut aller jusqu'à 65 000 octets. Par conséquent, on devra le fragmenter sur le sous-réseau 1, peut-être, et ensuite le réassembler pour le passer sur le sous-réseau 2. Mais par conséquent, vous allez avoir ici une perte de temps au niveau de la fragmentation et du réassemblage. Une autre solution consiste à calculer finalement ici la taille minimale, qui permettra de passer les différents liens sans avoir à fragmenter à nouveau, réassembler et refragmenter. Donc on va essayer ici de trouver le dénominateur commun parmi tous les liens pour atteindre une destination. Donc ici on va prendre notre paquet, le fragmenter selon la taille minimale connue pour tous les liens jusqu'à la destination et ensuite le réassembler. Donc ici effectivement vous avez une fragmentation mais elle est réalisée uniquement au niveau de la source et le réassemblage sera fait au niveau de la destination. Si on ne souhaite pas fragmenter, il faut dans ce cas-là utiliser le maximum transmission unit, c'est-à-dire la taille maximale qu'un paquet peut avoir pour traverser tous les liens sans être fragmenté.